Bonjour à tous, on est le 26 septembre 2019. Euh, j'aimerais regarder avec vous euh, les crypto surtout euh, le Bitcoin, ce qui est arrivé euh, avant hier, je pense, une dégringolade assez importante, mais pas surtout euh, euh, regarder euh, tout. Tout à l'heure, on va le faire avec les euh, les graphiques. J'aimerais regarder trois crypto devis qui sont pas mal suivis mais avant toute chose, j'aimerais peut-être faire un. un, un un petit peu un petit peu une histoire euh, non pas de, euh, des, du bitcoin parce que le bitcoin a été créé en 2008 2009 tout de suite après la, la, la dernière crise mais euh, peut-être vous parler des en entrée de jeu là les différentes crises euh, euh, que j'ai connu moi euh, les premières la première crise qui était vraiment réelle sur euh, les marchés boursiers. Euh, On a eu plusieurs avant, même 1929, mais une crise que tout le monde se souvient, c'est 1987. Euh, Peut-être les jeunes ne s'en souviennent pas, puis c'est justement la raison pour laquelle je voudrais parler de ça, parce que les jeunes, euh, ont, les plus jeunes qui investissent dans les crypto vie surtout les plus jeunes, n'ont pas connu de crise, donc de crise financière, de crash boursier, donc euh, euh, c'est un peu... Euh, des nouveaux paradigmes que les plus jeunes ne peuvent pas connaître. Mais euh, si on regarde les crises telles qu'elles ont été vécues, euh, ça a donné des traumatismes à des générations. Euh, donc, euh, 87, euh, je l'ai pas connu, j'en ai entendu parler. Euh, on a eu 22 de pertes sur le Dow Jones en une seule journée. Euh, c'était pas mal épouvantable selon l'idée de ceux qui ont vécu euh, cette crise-là. Donc euh, oui, c'était euh, un, un cycle qui, qui s'était poursuivi euh, pendant des mois, des mois et euh, l'exagération de marché, encore de l'euphorie, euh, et euh, ça va cracher en une journée euh, 22%, euh, mais le marché s'est repris, euh, la course a continué pendant des années encore. Il euh, y a eu la fameuse crise de 2000, c'est là que j'ai connu euh, ce que c'était la bourse, dans le fond. J'avais presque aucune idée de ce que c'était. Euh, <rire> je m'étais fait dire par des des copains où je, euh, je travaillais que c'était la place qu'il fallait. C'était un grand casino, où tout le monde faisait de l'argent et effectivement mm. ceux qui sont arrivés avant l'an 2000 probablement se sont remplis les poches. Ben pas tout le monde. C'est encore le même, euh, la même chose euh, qu'aujourd'hui. Euh, euh, la plupart des personnes euh, euh, bénéficient pas pleinement de souvent ces, euh, ces grands mouvements là. Ce sont les, les grands fonds d'investissement, mm. euh, les euh, euh, c'est les grands traders euh, qui profitent de tous ces mouvements-là, les petites personnes qui rentrent après se font laver, euh, c'est ce qui est arrivé en 2000, euh, c'était vraiment un, un, tout un apprentissage, en, arriver dans un sommet et ensuite euh, voir le peu qu'on avait euh, investi euh, se faire euh, démolir littéralement, c'est ça qui est arrivé en 2000, donc euh, j'ai commencé à m'instruire c'est là que j'ai dit euh, je vais commencer à vraiment comprendre, essayer de comprendre ce que c'est la bourse, euh, l'économie, euh, comment que ça fonctionne. Et puis j'ai appris une chose, c'est que dans le fond, euh, la raison pour laquelle je m'intéresse à l'économie, c'est pas uniquement à cause des marchés boursiers, même si les marchés boursiers m'intéressent beaucoup, et c'est le côté technique qui m'intéresse, l'analyse technique. Euh, maintenant, c'est de ce temps-là, je je je, je je je pensais pas que j'irais dans l'analyse technique long terme. Je pense que c'est la meilleure manière de de placer, euh, d'acheter des actions euh, à long terme euh, avec l'analyse technique. Mais euh, l'économie aussi. L'économie, euh, à partir de ces temps-là, il y a beaucoup de choses qui. Mais... <rire> excusez Beaucoup de choses qui m'intéressent dans la vie. Euh... L'histoire, la philosophie, la géographie, il y a plein plein de choses, les sciences qui m'intéressent. Cependant, je n'avais pas touché à l'économie et quand j'ai découvert ce que c'était l'économie, dans le fond, la définition de l'économie, c'est très simple. Ça veut dire de s'occuper de sa maison. Point. Euh, économie, c'est un mot euh, qui vient, des, je pense, du grec, non? économia, en tout cas, c'est s'occuper de sa maison. C'est tout si simple que ça. Donc, euh, si vous ne vous occupez pas de votre maison, il y en a d'autres qui vont s'en occuper. Malheureusement, on est dans un système où, euh, c'est ça, les autres s'occupent de votre maison. Et euh, si on s'occupe de notre maison convenablement, ben... On on n'a pas besoin, pas besoin d'être riche, on parle pas de richesse du tout, du tout, là. mais on va être capable d'avoir un revenu euh, qui va nous convenir à nos besoins. Euh, si le revenu est moins élevé, bien, on va ajuster nos besoins. Euh, moi, c'est ce qui est arrivé, je suis à la retraite. Euh, maintenant, euh, j'ai ajusté mes, euh, mes besoins vraiment, vraiment face au revenu qui a presque... Euh, split en trois. Mais c'est la réalité. Donc, on est obligé de s'ajuster. C'est ça l'économie. L'économie, c'est de s'occuper ou euh, de, du, du revenu, les dépenses, s'occuper de sa maison, tout simplement. Euh, au niveau de la macroéconomie, c'est la même chose. Euh, les gouvernements devraient avoir la, avoir la sagesse de s'occuper de notre grande maison, la, les, les pays, euh, que ce soit les villes municipales, provinciales, euh, fédérales, les pays, euh, euh, la planète aussi, euh, l'économie mondiale. Euh, euh, les gouvernements auraient comme euh, charge de s'occuper convenablement de la, de la maison. Malheureusement, c'est vraiment pas ce qui arrive en ce moment. Euh, euh, les gouvernements sans dette, euh, avec les dettes que les gouvernements euh, euh, ont euh, et font gonfler tout le temps pour euh, gonfler de faux actifs, <rire> ça serait une mauvaise économie, on ferait même pas ça nous. On n'aurait même pas le, la permission de le faire, mais les autres le font de manière éhontée et nous mettent la charge sur nous. Les contribuables et pour les futures générations. Donc, euh, non, euh, l'économie m'intéresse vraiment, euh, m'intéresse parce que tout le monde, monde s'intéresse à l'économie, tout le monde est dans l'économie, tout le monde fait partie de, tout le monde achète du pain, du euh, beurre, peut-être pas du pain, du beurre, si es vegan, tu ne prendras pas du beurre, tu vas prendre de la margarine vegan. Euh, peu importe, tu, tu contribues à l'économie euh, et euh, tu y contribues et aussi tu euh, es participant à l'économie. Donc, euh, tout ça pour dire qu'en 2000, j'ai commence à m'intéresser à ça, à l'économie, au marché boursier, parce que les marchés boursiers aussi, c'est un peu catalyseur de l'économie. Et euh, là ensuite, euh, ça a continué. J'ai très bien vu la, la course, la première course de l'or. J'y ai... Pour participer malheureusement je <rire> n'avais pas de sous <rire> mais c'est ça j'ai très très bien vu la course de l'or du 250 à, à 1900 dollars euh, en 2007 euh, je savais comment fonctionnaient un peu les graphiques donc à long terme je voyais que ça sentait pas bon et en 2008 on a eu le fameux crash j'ai c'est au niveau de, des fonds de pension. J'avais tout sorti ça parce que je voulais vraiment pas subir une correction importante et heureusement, j'ai pas subi de correction importante. Euh, donc euh, en 2008, euh, j'ai connu ce crash-là, ça a fait vraiment mal. L'automne 2008 surtout, ça, ça s'est écroulé vraiment rapidement. Euh, euh, tout le monde Puis En 2009, euh, tout le monde était négatif, personne voulait réembarquer dans le marché des actions. Donc euh, en 2009, c'était le temps du retournement et euh, quelques uns disaient qu'il fallait absolument acheter. Et euh, c'est sur 2009 jusqu'à aujourd'hui, le grand grand cycle euh, qu'on a depuis dix ans jusqu'à 2019 aujourd'hui. Et ce qui est arrivé, c'est que les crypto-monnaies sont arrivées là en, en 2009. Donc, euh, ceux qui sont embarqués au commencement dans la crypto-monnaie, pas grand personne savait exactement ce que c'était, ce que ça représentait. Donc, euh, les premiers arrivants sont toujours les, les, les gagnants, mais euh, euh, c'est surtout en 2017, 2016, 2017, euh, euh, ça a commencé à vraiment à monter et, euh, moi j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait parlé de ça, des crypto-monnaies, je n'avais pas vraiment d'intérêt, je me disais oh, c'est un nouveau phénomène, tout ça mais <coughs> il m'avait parlé que dans le fond les crypto-monnaies euh, c'était créé à partir euh, d'un code source euh, c'est de l'open source aussi bien dire vous pouvez prendre euh, le, le code, le programme qui est en open source donc qui est gratuit et vous pouvez créer votre propre serveur pour créer votre propre monnaie. Oh! Là, j'avais de la difficulté à comprendre ça. Tu peux créer ta propre monnaie. C'est là que j'ai commencé à, à étudier un peu ce que c'était le Bitcoin, la crypto-monnaie. Euh, euh, et puis, euh, j'ai vu euh, tout de suite que c'était une chaîne de Ponzi. C'est toujours le, le dernier qui paye pour le premier. Euh, même la, le type m'avait dit qu'il avait monté son serveur avec euh, tout simplement le code source gratuit et euh, que je pouvais investir 200-300 dollars. Euh, et ça pouvait doubler. Mais euh, euh, ben là, j'ai dit, dans le fond, j'investis, je te donne, ben, des crypto-monnaies que personne n'utilise, ta crypto-monnaie que personne n'utilise. Et puis, euh, ouais, mais s'il y en a un autre qui l'achète, il il, ça va gonfler. Donc, euh, ta valeur va être. Euh, oui mais personne n'utilise ta crypto-monnaie. C'est une, c'est de, presque de la fausse monnaie. Euh, donc, euh, ce qui est arrivé, le phénomène, on a eu un, euh, 20 000 en décembre 2010. Et puis là, c'est 2018, en tout cas, c'est quand le 20 000 est arrivé. Euh, j'ai suivi ça, j'ai dit ça va péter. Euh, et puis là, on voyait toutes sortes de personnes qui euh, se manifestaient sur Internet, sur YouTube, euh, en disant que c'était la chose à faire acheter ça. Et euh, comme on le sait, la bulle a dégonflé. Euh, il ne faut pas oublier que les, les devises, la monnaie, euh, le dollar américain aujourd'hui est roi, mais euh, les États-Unis... Euh, dans les premiers temps de la colonie, tout ça, puis un petit peu après, il y avait plusieurs, plusieurs banques. Il y avait, des, il y avait plusieurs ba banques qui émettaient leur propre monnaie aux États-Unis. Donc, euh, c'était une nouvelle nation. On n'avait pas de régulation. Donc, euh, si tu avais, avais travaillé, puis là, tu t'en allais à la banque pour euh, la monnaie, où tu avais travaillé, puis là, tu t'en allais à la banque, t'arrivais avec tes billets de banque, puis là tu voulais acheter quelque chose dans un autre endroit, euh, c'était pas reconnu, parce qu'il y avait tellement de banques, il mettait tellement de billets, que certaines banques reconnaissaient pas euh, les autres euh, devises qui avaient été créées par les autres banques. Donc c'est un peu l'histoire euh, américaine, mais au niveau des crypto-devises, euh, euh, c'est ça, c'est le Far West et je pense qu'on a eu bon, 3 000, 4 000, 5 000. Il y avait quelqu'un même qui avait parti euh, une, une crypto-devise, si je me souviens bien, qui s'appelait euh, DougCoin. Euh, et euh, le gars il est devenu très riche. Il faisait ça presque comme une plaisanterie et c'est devenu une folie. Donc, euh, c'est ça. Les crypto-monnaies, pour moi, c'est de... C'est une chaîne de Ponzi. Euh, comme je vous dis, la blockchain euh, va probablement être encore là. Euh, ça, j'en ai pas de doute. Euh, cependant, les crypto-monnaies, plusieurs d'entre elles vont disparaître. Euh, et c'est ce qu'on va aller voir euh, immédiatement. Euh, OK. Avant ça, peut-être, euh, vous euh, <coughs> parlez. Euh, sur mon site, j'ai mis quelques nouvelles. <coughs> excusez -moi. quelques nouvelles. Euh, ça peut sembler, oui, négatif. Euh il y a quelqu'un qui me disait « Ouais, t'as as des nouvelles négatives sur ton... » Non, c'est pas négatif. Je pense que j'essaye d'avoir des nouvelles qui sont le, les plus euh, représentatives de ce qui se passe aujourd'hui dans l'économie. Dans l'économie, aujourd'hui, c'est très, très, très précaire, on le sait très bien. Et j'essaie de prendre des nouvelles ou d'écrire des nouvelles sur ce qui se passe réellement, euh, sans sans mettre de filtre, euh, comme on pourrait entendre dans les, euh, les médias traditionnels. Donc, si vous regardez les nouvelles... De, qui sont sur mon site. J'essaie vraiment de choisir des, des nouvelles qui sont euh, quand même très, très pertinentes. Euh, donc, euh, tout ça pour vous dire qu'hier, euh, hier soir, j'ai écouté un prix Nobel qui s'appelle, euh, peut-être quelques-uns d'entre vous le connaissent, Joseph Stiglitz euh, qui donne une entrevue à la chaîne Thinkerview, c'est une très très bonne chaîne que j'écoute souvent, euh, mais c'est vraiment euh, intéressant de l'entendre, euh, euh, puis c'est le titre, hein, euh, prix Nobel face au crash avenue, c'est pas moi qui met ça d'une manière, euh, c'est le titre de l'information qu'on avait, Et, ces deux heures, d'entrevue, je l'ai pas tout écouté encore, mais c'est sûr que je l'écoute tout C'est vraiment, vraiment intéressant. Il parle de, justement les dettes des pays, les, les mouvements de capitaux éhontés aujourd'hui, les banques qui sont devenues des régulateurs de l'économie mondiale, mais qui font des crocheries. Ce c'est pas moi qui le dis, c'est lui. En tout cas, c'est une entrevue à vraiment écouter. Euh, sur le site boursetechnique.com donc euh, je veux pour terminer aller voir les euh, devises je, je vais prendre dans le fond c'est le, le, le site Finviz qui est très très bien connu donc on va regarder euh, trois, les trois principales crypto devises qui sont suivies euh, Bitcoin, Litecoin et euh, Ethereum et ici volontairement je les mets à, à long terme je ne veux pas aller euh, aller dans le court terme comme ça, mais c'est trop, euh, comme je vous dis, long terme, même je pourrais la mettre mensuelle, mais non, non, euh, euh, euh, hebdomadaire, hein, c'est très, très bien. On voit ici le Bitcoin, ce qui est arrivé, là, euh, il y avait du, un peu de surplace, mais quand même, c'était des mouvements importants si on rapprocherait là, le, les, les temps. Mais 2015, 2016, 2017, euh, c'est dans ces coins-là que j'ai entendu parler du Bitcoin, où on commençait à en parler pas mal, et puis c'est en 2018, janvier 2018, ben janvier, décembre, l'automne 2018 a été vraiment une folie. C'est une bulle qui était à son apogée, une bulle qui avait commencé à gonfler, gonfler, gonfler, et ici, lorsqu'on voit des mouvements comme ça, c'est arrivé pareil sur l'or, c'est arrivé pareil sur l'argent euh, en 2011. Les bulles sont pas mal similaires tout le temps. Donc, euh, la, la montée ici soudaine et une grande descente, on voit très, très bien que la bulle avait éclaté. C'est arrivé, c'était presque à 20, il me semble que c'est 20 000, en tout cas, pro, pro, proche de 20 000 et ensuite il y a eu l'éclatement. Et là, on a euh, une descente, une remontée ici dernièrement, ça ne fait pas très, très longtemps. Et là, on une descente, une cassure euh, qui pourrait nous amener le Bitcoin euh, plus beau. Euh, certains euh, rêvent encore que le Bitcoin va continuer jusqu'à 100 000 même euh, quelques-uns ont, ont dit un million. Bon, on va regarder le Bitcoin qui est euh, quand même peut-être le plus utilisé, utilisé comme monnaie, mais qui est presque pas utilisé. J'ai un article justement sur euh, mon site, euh, ça vient pas pas de moi, c'est de Charles Sanna, euh, vous irez voir ça, qui se trouve à 25 000 magasins vont prendre le, les bitcoins vite, ruez-vous déçu. C'est un peu euh, un article euh, ironique, là, mais vous irez voir ça quand même, il y a de, habituellement Charles Sana a beaucoup de, de contenu, donc euh, on voit ici le bitcoin, la dernière poussée et maintenant c'est une casseuse, si on trace une ligne ici, on s'en va à la baisse et on a bien l'image en tête. Moi, ce que je pense, c'est qu que ça va retomber, que ça va continuer comme ça. Et ça va peut-être... Le Bitcoin est peut-être la, la crypto-devise la plus solide dans tout ça. Mais on va regarder le Litecoin, ce qu'il a fait. Regardez. Donc, la bulle. C'est arrivé presque dans les mêmes temps. De, vraiment, c'est parti de presque rien à... 350 dans ces coins-là, et on a eu le dessoufflement. On a eu une petite montée ici, la même chose que suivi de Bitcoin, mais maintenant, on est rendu plus bas ici. La cassure était vraiment là, et euh, le dernier briseux qu'on a eu, déjà le mouvement baissier est entamé. Donc, euh, encore là, il n'y a pas de solide, vraiment pas de solide dans le Litecoin. Et dans l'Ethereum, je pense que c'est encore pire. Vous voyez par vous-même. Là, c'est un graphique à long terme. Donc, euh, d'une manière quotidienne, c'est dangereux de baser une analyse parce que, oui, on peut regarder, comme moi aussi, je regarde les graphiques quotidiens, mais de baser une analyse euh, sur, euh, euh, sur le court terme euh, peut nous vraiment... Euh, euh, faire rater la vue d'ensemble et pas savoir où -ce on s'en va, eh bien, ici, on a les terrains et on voit très, très, très bien que le mouvement qu'on a eu dernièrement, c'est un petit mouvement de spéculation, mais la réalité, c'est qu'on s'en va euh, vers euh, le beau et probablement l'instinction. D'ailleurs, il y a plusieurs crypto-devises qui, en ce moment, doivent être euh, vraiment euh, euh, presque plus, euh, qui ne sont plus euh, euh, suivies par personnes parce qu'on était rendu à, à 3000 donc c'est comme le dollar américain dans le temps du far west euh, les devises ont été abandonnées mais c'est ce qui va arriver aussi avec euh, le bitcoin quelques-unes vont résister encore mais un jour euh, il va y avoir des peut-être quelques dans euh, le bitcoin les crypto devises vont peut-être quelques-unes vont résister il y en a plusieurs qui disent que le bitcoin va résister, mais vous irez voir l'article de Charles Sana qui en parle euh, et vous allez peut-être constater que c'est une illusion. Donc, on se revoit bientôt avec des nouvelles économiques.